Les gestes techniques les plus humiliants de Neymar Junior et on commence en faisant un saut en arrière quand Neymar évolue au Barça Il a reçu ce ballon sur l'aile gauche et boum, petit lob qui a fait glisser le défenseur sur les fesses On enchaîne avec Neymar qui sauve le ballon de sortie Et ensuite il va aller défier le défenseur latéral droit Et boum, ça commence, petit dans Samba do Brasil, comme d'habitude Ensuite Neymar en Ligue 1, bam, petit pont sur le joueur de Montpellier Ça crée une faille au milieu et ça dégage le jeu pour passer à l'offensive On enchaîne avec cet incroyable coup du soleil Seulement les grands joueurs savent le faire et Neymar en est un, c'est pas la première fois qu'il le fait. Et là Neymar aux cheveux roses alors attention et voilà la grosse feinte de frappe qui lui fait reculer le défenseur de 2 mètres. Ensuite petit ballon pour Neymar qui se fait attacher, bam bam bam ça va super vite dans un tout petit espace, râteau râteau, prise de profondeur et bam ça va faire but. Là on enchaîne petit pont, Neymar cheveureuse, il était très très très très fort, très rapide dans les enchaînements. Ensuite, boum, petit lob, pichnet et boum, Neymar qui est accroché, qui va obtenir la faute. Quel joueur, quel geste technique, c'est pas fini avec un autre petit pont pour rigoler, il s'amuse sur le terrain. C'est facile le football pour Neymar.